Ça c'est mon grand-père qui m'a donné un peu ce, cet amant des machines comme ça, parce qu'il était mécano dans l'armée de l'air. aussi Sophie Adeno. Je suis la première femme française pilote d'essai sur hélicoptère. Je suis officier de l'armée de l'air. J'ai toujours rêvé d'être pilote. Dès qu'il y a un avion ou un hélico dehors, euh, quand j'étais petite littéralement, je courais, je sortais, je regardais. Hein. J'ai jamais cru que c'était possible pour moi. Petite Sophie, euh, je ne pourrais jamais faire ça. Il y a eu une personne clé dans mon histoire. Ça a été mon grand-père qui me racontait comment, avec euh, son marteau, sa caisse à outils, juste après la Seconde Guerre mondiale, il réparait euh, les avions. Ensuite, il y a eu des rencontres clés de personnes qui ont fait des métiers euh, comme ça et qui témoignent sur la scène publique, que ce soit, par exemple, la première femme française pilote d'hélicoptère, Valérie André. Ensuite, il y a eu la première femme pilote de chasse, euh, Caroline Aigle. Et je me suis dit, tiens, euh, ces femmes-là, finalement, elles n'ont pas l'air d'être des superwoman elles ont juste l'air d'être euh, sérieuses, travailleuses. Et, euh, et alors, pourquoi pas moi Des barrières, il y en a deux types. Hein. C'est euh, celle du euh, « je ne connais pas, ce n'est pas mon monde ». Et la deuxième barrière, bah, c'est celle qu'on se met soi-même. Le rêve était lointain, inaccessible. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai découpé tout brique par brique. Faire des sciences à haut niveau, oui, ça je pouvais le faire. Ensuite, avoir un niveau sportif suffisant pour m'engager dans l'armée, finalement, oui, ça je pouvais faire. C'est l'hélico sur lequel j'ai commencé à travailler quand j'étais ingénieur. Et ensuite, pendant 15 ans, j'ai fait autre chose. J'ai fait des métiers opérationnels. Je suis allé faire du transport présidentiel à Paris. J'ai fait plein de choses différentes. Et là aujourd'hui je le revois arriver avec ce que j'ai conçu en tant qu'ingénieur. C'est juste hyper émouvant pour moi. J'ai commencé par être euh, ingénieur dans le bureau d'études d'Airbus Helicopter. J'ai postulé pour l'armée de l'air. J'ai fait beaucoup beaucoup de travail pour me préparer. Donc euh, je pense quand même j'étais surentraînée <rire> pour me dire j'arriverai à m'intégrer dans ce monde-là qui n'est pas le mien et que je ne connais pas. Souvent après le tour machine... Euh... Je fais un petit geste comme ça, l'air de dire euh, les mécanos ils y ont travaillé, ils y ont mis de l'amour pour euh, la, me donner une machine euh, en forme, on va dire. Et ben moi je vais en prendre ça aussi. L'équipage en essai c'est pas du tout euh, les pilotes et l'ingénieur quoi. C'est vraiment un équipage qui comprend les gens au sol et les gens en l'air. Enfin c'est comme si on avait un, un cockpit déporté et on travaille main dans la main avec tout le monde. Ça a toujours été un des leitmotifs dans ce que j'ai fait, l'aventure humaine. Forcément, on va faire des missions qui vont chercher très loin dans les limites de chacun, dans les limites de l'équipe, dans les limites des systèmes sur lesquels on opère. Quand on va chercher un blessé, que physiologiquement c'est dur parce qu'il fait 50 degrés dehors, quelque part on a la chance d'avoir une belle mission qui transcende un peu tout ça, donc on va plus facilement dépasser ses propres limites. Et puis faire en sorte que l'équipe arrive à cette mission. Ça c'était les VIP au Mont Saint-Michel. Un, un ciel rose extraordinaire. Et puis après est arrivée cette envie euh, d'être pilote d'essai. Et de dire, bon mais il n'y a jamais eu de femme. Ok, bon et qu'est-ce que j'en fais cette information Je vais travailler et je vais voir si euh, je peux acquérir les compétences nécessaires pour être reconnue dans le milieu, peu importe si je suis une femme ou pas. C'était un peu un challenge. Euh, de Sophie versus Sophie. Quoi. Dans chaque équipe, il y a toujours un petit esprit de compétition. Des collègues qui euh, m'ont fait comprendre que euh, bah, j'avais pas forcément ma place en tant que femme. Je prends un exemple Sophie, tu pèses pas le poids de ton gilet de combat, euh, t'es pas fait pour être parmi nous. Ok, donc il y a certes une petite colère hein, initiale. Je les remercie, ces gens-là. Parce qu'en fait, ils me permettent de canaliser mon énergie. Je pourrais euh, pleurer, m'énerver, être en colère, euh, tout ce qu'on veut. Mais non, je vais me servir de cette énergie pour la transformer en énergie positive pour euh, développer mes compétences. Vraiment, je ne rejette pas la pierre parce que c'est le monde, c'est la culture qui aime comme ça. Et donc, c'est juste des craintes d'une personne normale qui a été élevée dans sa propre culture. Et j'ai vu les choses évoluer. Pour la première fois, je vais avoir une chef qui est une femme. Ça va être terrible. Et puis quelques temps après, de se dire « Ah oh ben finalement, avoir une chef-femme, c'est super, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. » Et donc toute cette évolution, pour moi, elle est longue à mettre en place et c'est normal. Il faut être patient vis-à-vis -vis de ça si on veut que les choses se fassent en douceur aussi et, et sans heurts. Quand il y a de la douceur, en fait, il y a l'adhésion derrière. Exactement. Et ça, c'est vraiment un gage de réussite de ce changement. Mais derrière, il y a bien entendu peut-être des initiatives à donner. Quelle serait selon vous une mesure importante à mettre en place lors du forum Génération Égalité Pour moi, il y a deux critères qui sont hyper importants pour les femmes. Si elles ont l'autonomie financière par un métier, eh bien, elles auront plus de liberté pour faire quelque chose d'épanouissant pour elles. Et l'autonomie intellectuelle, de savoir que les femmes auront la liberté de faire les métiers qu'elles voudront faire. Qu'est-ce qu'on fait dès l'école maternelle pour ne pas favoriser des stéréotypes Est-ce que les livres d'école sont déjà faits où on voit euh, une femme qui fait un métier dit d'homme comme j'ai beaucoup bénéficié de soutien, j'ai toujours voulu rendre ce que j'ai reçu. Pour être marraine, par exemple, du programme Ose l'Israël, qui favorise l'égalité des chances, j'y trouve une énergie incroyable. Quand je vois des jeunes qui reviennent me voir en disant oh, « Il y a dix ans, j'avais assisté à une de vos conférences et aujourd'hui, je suis ingénieur." Et à l'époque, je me souviens très bien de cette même personne qui venait me dire « Ce ne sera pas possible pour moi parce que quand je rentre à la maison, j'ai huit frères et sœurs et je dois aider mes parents à m'occuper des petits derniers. » Je dis « Peut-être que ce sera possible pour toi. » Essaye de mettre ci et ça en place. Quand on les revoit dix ans après, ça fait vraiment chaud hein. Bien sûr. Mmh. Et ben voilà. <rire> C'est bon. Merci à toi. Merci à toi.